Cryothérapie, le meilleur moyen pour récupérer efficacement après une séance de sport. Alors que tu fasses de la natation, du cyclisme ou bien de la course à pied, c'est le meilleur moyen pour récupérer efficacement parce que ça va apporter un énorme afflux de sang quand on va sortir. On va en parler tout de suite avec Greg. Tu vois, il est juste ici. Il vient de le faire. On est avec Thibaut également. On est au centre de kiné de Paris dans 13ème. Ça fait déjà presque une minute que je suis dedans. J'ai très froid. On lance l'interview. C'est parti. À toi. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, juste avant, j'étais dans la cryothérapie. Euh, là, donc, je suis avec Greg et on va discuter un petit peu des de, bah, avantages de la cryothérapie et puis aussi les inconvénients. J'aimerais qu'on commence d'abord par les avantages parce qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau euh, parce que ça vient de là, hein, faire de la cryothérapie. Euh, déjà, quand est-ce qu'on l'utilise euh, À quel moment c'est le plus intéressant Et puis, euh, bah, qu quels sont les avantages que ça apporte Quels sont les bienfaits de la cryothérapie Alors. Effectivement, les sportifs, souvent, ils font de la cryothérapie pour la récup. Mais qu'est-ce que c'est la récupération On dit souvent ce mot, mais on sait pas trop, les gens ne savent pas trop c'est quoi. Donc, je vais essayer de déterminer ce que c'est du temps pour que les gens soient au courant. Donc La, la cryothérapie, en fait, c'est l'exposition du corps à, à des températures à moins 140, moins 160 degrés par un froid sec pendant 3 minutes. Alors, qu'est-ce qui va se produire Il va se produire un choc thermique. Qu'est-ce que c'est un, un choc thermique C'est en fait, vous êtes exposé au froid. Il y a une vasoconstriction périphérique qui se produit, c'est-à-dire que les mains, les membres inférieurs ne vont plus être irrigués, plus de sang qui va arriver, vous allez toucher la main, vous n'allez plus sentir votre main. Tout le sang va venir nourrir les organes nobles, le cerveau, le cœur, les reins, la colonne vertébrale. Tout va se concentrer dans le, dans le, dans le centre et... Il y aura des phénomènes qui vont se produire comme stimulation du système sympathique, euh, augmentation des battements du cœur, du euh, le volume d'éjection systolique, production excessive de euh, euh, hématoglobine, euh, donc c'est ce qui, euh, ce qui transporte l'oxygène. Et après les trois minutes, vous sortez et tout le sang va revenir d'un coup comme ça. Tac. Et là qu'est-ce qui va se passer le, le sang est de meilleure qualité, plus d'hémoglobine, tous les muscles du corps et les articulations vont être mieux irrigués. Vous allez le sentir euh, comme euh, du bien en vous en fait, vous allez vous sentir plus relâché parce que les muscles sont plus irrigués. C'est pour ça qu'on parle de récupération. Après un effort, le sportif il a des petites contractures, euh, des, des, des courbatures et là d'un coup tout le corps est, est plus irrigué. Et tout ce qui est irrigué, et ben, ça vit. Euh, dès qu'il y a du sang, de l'oxygène et eh ben ça, ça, ça s'auto guérit mieux et, et, et ça permet de de, de de bien cicatriser donc voilà c'est pour ça que c'est intéressant au niveau récupération chez le sportif donc globalement ce qui se passe avec la cryothérapie euh, on a un choc thermique qui est tellement violent euh, que bah, tout le sang va affluer vers les organes nobles comme tu as parlé donc vers le centre mmh. euh, le sang va se recharger va se euh, euh, va donc être de meilleure qualité et puis euh, une fois qu'on est ressorti, au bout de quelques minutes, tout le sang va se diffuser à nouveau vers euh, bah, les zones périphériques et on va euh, bah, du coup améliorer la récupération parce que c'est ce que tu as dit, si j'ai bien compris, euh, la récupération se fait à travers le sang, donc c'est vraiment euh, le sang qui va permettre une bonne récupération. Donc voilà, euh, une meilleure irrigation. Une meilleure irrigation. Même ouais. les, les, les, les vaisseaux ils vont être de meilleure qualité. D'accord. Et aussi, euh, donc ça c'est important et euh, les gens souvent ils ont peur en fait d'aller à la cryothérapie Moins 140 degrés, ça, ils, ils se disent euh, Mais ça fait peur <rire> Ça fait peur Voilà, il faut, il faut faire attention parce que souvent on a une image qu'on rentre dans l'eau L'eau est froide et c'est très désagréable Mais il faut savoir que c'est un froid sec, c'est pas un froid humide Donc c'est pas une sensation très désagréable Enfin, vous allez avoir froid, les dents vont claquer Mais une fois que vous allez sortir de la cryo, ça dure que 3 minutes Là, on a une sensation de chaleur que ça fait un choc thermique, on se sent bien après. Mmh. Après les inconvénients de la cryothérapie, et eh ben, c'est juste qu'on va être fatigué un peu, c'est-à-dire le corps s'autogénère, donc tous les... tout le sang va venir euh, au tissu lésé, toutes les petites euh, micro-fissures et tout euh, vont être euh, mieux irriguées. Toutes les ta... c'est très bien pour tout ce qui est tendinite aussi. Hein. Tout, tout ce qui est tendinite, mmh. il y en a beaucoup, il y en a donc, beaucoup. En a... on va être un peu fatigué. Mais pourquoi on est fatigué parce que le Corps travaille lui-même. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué. Après, on va dormir et après, on se sent mieux. Et euh, voilà. Donc, juste pour parler des contre-indications de la cryo, c'est tout ce qui est cardiaque en fait. Tout ce qui est hypertension artérielle, non traitée, maladie cardiaque, stènes. Ça, c'est contre-indiqué pour la cryothérapie. Après, on parle beaucoup de sportifs, mais c'est très bien la cryothérapie pour toutes les pathologies inflammatoires. C'est-à-dire. Bah, c'est simple, quand vous avez un genou gonflé, qu'est-ce que vous faites Vous mettez de la glace. Sauf que là, vous allez faire de la cryothérapie, vous allez à moins 140 degrés, c'est beaucoup plus pertinent. Donc très, très bénéfique pour tout ce qui est inflammatoire. Et ça a un effet antalgique. Donc Dès que vous sortez de la cryo, vous avez plus mal. Vous avez des douleurs, vous les sentez, vous sentez, vous les sentez moins, voire pas du tout. Donc ça, c'est très intéressant. Donc toutes les maladies inflammatoires, rhumatismales, la cryo est recommandée. Après, euh, dernière chose importante, ça, ça a été prouvé par des études euh, scientifiques euh, de l'INSEP, ça améliore la qualité du sommeil, donc tous ceux qui ont un trouble du sommeil, insomnie, qui se réveille la nuit, après la cryo on dort nettement, nettement mieux, et en plus ça libère des endorphines, donc hormones de bien-être, on se sent, sent vraiment bien après la cryo. Okay, donc, euh... La cryothérapie, si je résume, alors pas pour les cardiaques mmh. parce que bah, le choc est quand même important, mais, euh, mais voilà, à consulter avec le médecin pour ce propos-là. En revanche, pour euh, voilà, tout ce qui est inflammation, euh, tendinite, euh, les pathologies euh, euh, qui sont liées à, donc, euh, bah, alors, à, des, à des problèmes articulaires, probablement parce que l'arthrose, tu nous en as parlé aussi. Euh, et puis enfin, bah, le, le gros bénéfice de ça, c'est euh, une bonne récupération au niveau du sommeil aussi parce qu'on dort bien derrière. Mmh. Donc c'est encore meilleur pour la récupération. Et du coup, ouais, qu'en est-il par rapport euh, bah, euh, au, au phénomène amincissant par rapport à la cryothérapie Est-ce que euh, ça peut aider à favoriser, je ne sais pas, soit euh, par rapport à la cellulite, par rapport à la peau, est-ce que c'est bon pour la peau euh, Par rapport euh, à la perte de gras, est-ce que c'est possible de perdre du gras avec la cryothérapie Ouais, donc euh, effectivement, euh, nombreuses femmes vont voir cette vidéo et souvent elles font des, des cures de froid sur leur ventre pour diminuer les graisses en trop. Donc la cryothérapie, c'est pertinent pour tout ce qui est euh, perte de poids, euh, au niveau de la taille. C'est pertinent aussi, ça raffermit la peau, donc euh, ça limite un petit peu les rides et euh, ça lutte contre la cellulite aussi. D'accord. Il n'y a pas eu vraiment de recherche là-dessus, scientifique et tout, mais il euh, y, y a des résultats par rapport à ça. D'accord, donc euh, à creuser à creuser. À creuser. Okay, ouais. merci. creuser, J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo. Euh, là j'ai froid aux jambes, ouais. là d'abord j'ai froid aux jambes et j'ai froid un peu partout. Ouais. Euh, Il nous reste combien de temps 48 secondes. Moins 135 degrés, 48 secondes, c'est pour vous que je le fais. Hein. Ouais. <rire> on garde le sourire, on est ouais. content, ouais. tout va bien.